Coucou! <laughs> Alors euh, là, on est arrivé à Mani, c'est le deuxième jour. Et euh, on est aux Philippines et on s'éloigne un petit peu de Mani, là encore. Philippines, c'est la deuxième fois que je viens aux Philippines. Alors, c'est toujours aussi surprenant. Manille, c'est assez bizarre. C'est super beau et en même temps assez sale comme ville. Mais c'est hyper des paysans. J'aime beaucoup. Je sais pas où on va, mais on s'éloigne de Manille. Mmh. <laughs> <laughs> <laughs> ça, c'est dehors. <laughs> <laughs> <c 'est> <inaudible> <inaudible> <Non, inaudible> et c'est quoi ça, mmh. ça Soukoué? <inaudible> Alors c'est pas un taxi, mais les c'est un bus, c'est pas un taxi, mais les gens montent, c'est <coughs> <coughs> まあ, まあ, Alors en fait c'est personnel, enfin personnel, c'est un commerce, sort de, privé les gens achètent comme ça une sorte de bus et euh, c'est défini par région et du coup les gens savent à peu près c'est ils savent à peu près où ils vont et ils demandent juste à descendre il n'y a pas de stop comme les bus voilà oh, eh, <rire> c'était juste la première vidéo <rire> hmm. on vous recontacte après ne. Allez, à bientôt. Bye bye. bye, bye. <laughs>